Bonjour à tous, nous sommes le 30 octobre. J'ai essayé de faire un test là, pour une diffusion en direct. Là, ça fait très très longtemps que je n'ai pas essayé ça. Donc peut-être qu'il y a un petit bout qui va traîner quelque part. Mais tout simplement, ce que je veux faire, c'est euh, améliorer mon euh, la rapidité de créer mes vidéos. C'est pour ça que je change quelques items euh, dans tout le processus là, de création de vidéos pour en faire plus souvent. Euh, donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est qu'on parle euh, euh, bon, de quelques sujets, là. Euh, entre autres de l'or, on va terminer avec ça, c'est le prix de l'or dans plusieurs devises. Bon, mais on va commencer avec, euh, ben, sur le site Bourse Technique, euh, comme je vous fais, euh, je vais vous faire régulièrement, si vous parle un peu de ce qui se passe au niveau de l'économie, ben, je vous en ai parlé hier, là, mais on revient un peu à, à Elon Musk qui commence à faire la, la, la, la, des grandes mises à pied là, pour... Pour pouvoir assainir Twitter. Twitter a 7000, je crois que j'ai lu 7300 ou 7500 employés en ce moment. Donc, de toute façon, ce que Elon Musk va faire avec Twitter, c'est amener euh, cette petite application-là qui est devenue très, très importante, une des applications les plus importantes sur la planète. Donc, il veut amener ça ailleurs, comme je vous avais parlé. Elon Musk, bon, là, il commence à, à faire la purge. Là, et je vous ai parlé que c'est Général Moteur qui euh, euh, veut euh, ne veut plus euh euh, placer de la publicité sur euh, Twitter mais je pense que Elon Musk en a rien à foutre là, que General Motors ou d'autres entreprises qui ne croient pas, qui ne croient pas à la liberté d'expression ou plutôt euh, qui embarquent dans un mouvement là, où on a euh, fait beaucoup beaucoup de censure sur Elon Musk euh, sur euh, Twitter euh, mais Elon Musk veut justement se départir de, ça, là, de ce mouvement de censure là qui est arrivé depuis deux ans où on ne pouvait plus s'exprimer et le, le, le compte de tout ça je pense que c'est euh, sur Facebook, je sais pas, sur Twitter c'était ça, mais il y avait des groupes terroristes reconnus qui, eux, n'ont eu aucune censure. Donc, euh, c'est ça, euh, au niveau d'Elon Musk, euh, moi, je suis très content parce que, dans le fond, euh, je vois que l'avenir, euh, euh, même si en ce moment, on va tomber en récession, en tout cas, on en parle beaucoup, comme je vous expliqué euh, beaucoup de négatifs dans l'air, euh, la hausse des taux d'intérêt, tout ça, euh, euh, mais moi, je regarde encore vers l'avenir la, et on va parler un peu de ça, c'est la destruction créatrice qui se trouve être une théorie économique par Joseph Schumpeter euh, donc, euh, je vais Regardez ça rapidement avec vous, c'est mon deuxième sujet. Et euh, ensuite, on va regarder la population mondiale aussi, parce que c'est assez important. Il faut comprendre que la population mondiale, ben, on arrive à 8 milliards d'individus très, très bientôt. Et ce qu'on prévoit, c'est qu'en 2030, on va atteindre le 9 milliards, et ensuite 10 milliards, on pourrait, la population mondiale pourrait se stabiliser. Et moi, je pense que, vous le savez, là, on peut nourrir facilement toutes, tous les habitants de la, de la planète et même trouver des habitations pour tous les habitants de la planète. Il y a une volonté euh, des, des gouvernements là-dedans. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage. Euh, euh, ici, euh, bon, je vais faire ça comme ça, faire attention de pas me cogner la tête sur le petit boîtier qui est là. là. <rire> Donc euh, non, on se trouve euh, vraiment à être en mesure de nourrir la population euh, entière de la planète et euh, le, le fameux 8 milliards d'individus là qu'on atteint très très bientôt. Je pense que c'est av avant la fin de de de, de l'année 2022. Euh, donc ça ça, ça nous montre qu'on est passé de ben, Regardez le graphique tout à l'heure de la courbe là, de, de la croissance de la population mondiale, mais on est passé de, je me souviens encore, dans les années 80, j'étais tout jeune, je sortais de, de, de mes études en métallurgie, technicien en métallurgie, j'étais tout jeune et fringant, euh, et euh, j'aimais ai, quand même euh, bon, ce qui se passait sur la planète, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui, qui lisait beaucoup, et je lis en, encore beaucoup. Euh, donc, euh, pour l'intérêt que, que j'avais, c'est la croissance de la population mondiale, et on était 4 milliards dans le temps, dans les années en 80 je pense donc. 4 milliards et on, y, on nous disait euh, ah, euh, on ne passera pas l'an 2000 les catastrophismes de, tout, de toutes sortes là, autant les ceux qui qui prenaient en tout cas, la religion plus pour euh, parce que moi je, je suis chrétien mais euh, je n'ai pas une position euh, euh, de de destruction de cette planète-là. C'est une position plus qu'on appelle post-mille, qui se trouve à, à avoir l'avenir euh, euh, d'une manière... Euh, puis je le sais, peut-être que quelques-uns vont, vont m'abandonner à cause de ça, mais ça me dérange pas, c'est ça. Je vois l'avenir euh, positif, d'une manière positive, vraiment, vraiment. Et euh, pour moi, ça change le concept de notre vie lorsqu'on regarde... Euh, parce que nous, les hommes, les humains sur la Terre, puis je veux pas tomber dans la philosophie, mais on est une mapeur qui disparaît pour un peu de temps et qu'il disparaît, ça vient pas de moi, ça vient d'un Donc euh, on se trouve à vraiment à être des êtres humains euh, de passage sur euh, la planète et il faut comprendre que les milliards d'individus qu'on est maintenant eux milliards qu'on arrive là, eh bien il y a beaucoup plus de naissances que de mortalité, c'est ça la beauté de la chose. Et euh, c'est pas ici en, en Amérique du Nord, là. malgré qu'ici au Québec on connaît un petit bébé boom, mais c'est pas ici que la population est la plus importante, la moitié de de ben, euh, l'Inde euh, et la Chine euh, c'est 3 milliards, ben 2 milliards 800 millions d'individus donc on va revenir à nos moutons pour vous dire que moi ce que je constate c'est que on est dans un grand cycle là, de destruction créatrice on est allé dans, on le voit très très bien avec les technos, un peu la même la même manière que ça s'est produit en, en l'an 2000 où on a eu la crise des technologies qu'on a appelé des points pour, comme. on a vécu une vingtaine d'années euh, et maintenant on se retrouve encore à, au à cette dans cette situation-là. On a simplement qu'à regarder le titre de Facebook euh, qui est en déconfiture totale et beaucoup, beaucoup d'autres titres technologiques. Euh, donc, euh, oui, c'est à suivre. Euh, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller voir les graphiques là, de, de ça parce que je veux vraiment vous parler de l'or. Mais donc, euh, ce, qui, y a, ce qui arrive en ce moment, on se trouve être dans un système euh, qui a été euh, euh, étiré, la sauce a été étirée depuis très très longtemps, on va aller placer ça comme ça, euh, ça, ça se trouve être Joseph, euh, euh, la raison pour laquelle, bah, bon, j'avais déjà entendu parler de lui, mais euh, c'est avec euh, les, euh, les, les, les présentations de Charles Gave euh, qui m'a beaucoup instruit sur Joseph euh, Schumpeter, euh, sur euh, la destruction créatrice, euh, qui avait une philosophie différente de celle de euh, John maynard Keynes sur laquelle on a basé notre système depuis la crise de 1929 où euh, les théories de Keynes ont été euh, mises en valeur euh, comme de quoi l'État devait euh, intervenir d'une manière importante pour repartir la machine, parce que, pour vous rappeler rapidement, c'était Hoover qui se trouvait être le président en place aux États-Unis lorsque la, la crise 1929, le crash, est, est arrivé, et Hoover euh, euh, croyait au, au laisser-faire, donc... Euh, c'est un homme très très riche qui avait fait fortune dans les métaux, là, métaux précieux, métaux. Mais ben, là, ce qui est arrivé tout simplement, c'est qu'on a, on, on, on, on a changé de président. Ça se trouve être euh, Théodore Roosevelt qui a été élu, et lui euh, est allé dans la philosophie de John Menard kane c'est-à-dire que l'État devait intervenir en, en créant de grands projets. C'est là qu'on a créé, entre autres, le projet Hoover. Donc euh, lui, euh, ben, vous pouvez aller, aller tout simplement au euh, Wikipédia. Euh, Joseph Schumpeter, euh, euh, c'est facile à, à trouver, et euh, en gros, je l'ai lu ce matin là, pour sa théorie économique, lui il croit tout simplement qu'il euh, y a une évolution économique qui se fait euh, de génération en génération, avec des, des, des montées, des descentes, des creux, et lui il croit comme Karl Marx euh, que le capitaliste, euh, la fin du capitalisme, est annoncée depuis très très longtemps, que ça ne durera pas, euh, moi je n'y crois pas, là, mais... Euh, en tout cas, c'est ce qu'il croit. Et euh, il parle, lorsqu'on lit l'article, c'est intéressant parce qu'il parle des euh, grandes inventions, des grands entrepreneurs. Là, du, euh, on a Thomas Edison qui était euh, vraiment, vraiment un entrepreneur qui, euh, euh, qui a été très, très créatif. Euh, on, il y a Nicolas Tesla aussi, mais en tout cas, il y a eu un. Peut-être un genre de de, de fausseté dans l'histoire, mais on ne reviendra pas là-dessus. Et on. ici, on a Henry Ford. Henry Ford, qui était connu pour des idées euh, euh, pro... Euh, en tout cas, pro-soutien... à.. Des, des, des idées très douteuses. En tout cas, c'est pas là-dessus que je veux euh, euh, parler, mais euh, vous parlez qu'on a eu vraiment, vraiment, euh, euh, au début du siècle, là, euh, après, la, ben, euh, en, en 1900, on a eu euh, l'exposition universelle de Paris, qui a été une exposition qui a démontré des innovations absolument extraordinaires, euh, et euh, lorsqu'on parlait simplement, euh, plein, plein d'innovations qui commençaient, et il y avait l'aviation aussi qui s'en venait avec les... Frère Bright qui ont traversé les premiers, le premier, c'est eux qui ont traversé la Manche. En tout cas, euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'innovations. Euh, L'aviation euh, et euh, la Première Guerre mondiale, malheureusement, a été euh, un terrain euh, d'essai pour plusieurs de ces innovations-là. Et euh, cette euh, Première Guerre mondiale a fait en sorte que les innovations ont été fulgurantes. Euh, c'est plate, là, par... Euh, Beaucoup de destruction, mais lui, c'est pas tout à fait la destruction qu'il parlait, là. Il parle que tout simplement, euh, je vais vous donner un exemple des. les.. Euh euh, les, ceux qui allaient livrer la poste à les diligences. Euh, c'était une entreprise très, très importante dans le temps. Donc, on avait besoin de chevaux dans ce temps-là. Et euh, c'était l'entreprise de base pour euh, une entreprise qui était prospère, tout ça, parce qu'on devait livrer le courrier. Mais le jour que euh, les automobiles là, sont arrivées, bien, les, les chevaux, là, euh, malheureusement, tout, tout, tout a arrêté. Donc, euh, on, on, on, on a plein d'exemples comme ça dans, dans l'histoire de l'humanité où euh, les machines à vapeur, c'était pareil James Watt là, qui a inventé la machine à vapeur on a eu des, des, des, des, des, des tisserands là, qui ont prospéré euh, avec l'invention de la machine à vapeur euh, parce qu'on a pu moderniser des usines, qui, euh, euh, des confections de, de, de vêtements qui étaient faites par des artisans, mais on a changé complètement. Donc, c'est une... et lorsque le, le, le, les, la machine à vapeur, l'électricité est arrivée, machine à vapeur, euh, euh, tout, toute cette industrie-là euh, s'est écroulée et on est parti avec euh, de nouvelles technologies. Donc, les technologies sont directement reliées à cette destruction créatrice, euh, et euh, lui, le, pour terminer c'est le petit, euh, euh, <coughs> le petit, euh, l'activité économique. Là. Euh, regardez comment il voit ça lui en gros là. <coughs> Excusez. Euh, les, les cycles, je vous avais déjà parlé des cycles, là, mais on, on va arrêter là-dessus. Là. Les cycles de euh, Kitchen, c'est 40 mois. Euh, les cycles euh, ju, euh, Juglar, qu'on appelle, euh, dans 6 et 10 ans, c'est un peu ce qu'on vit depuis l'année 2000. Et les cycles de euh, c'est vous pouvez tout aller lire ça sur euh, Wikipédia, c'est des cycles de 40 à 60 ans. Que, euh, des, ici c'est là, c'est assez important parce qu'il serait des, le résultat d'innovations majeures, machines à vapeur, automobiles euh, je pourrais vous dire euh, au commencement de l'an 2000, Internet et on va toujours plus loin, la population va, les humains vont toujours plus loin et euh, pour vous parler rapidement de ça de la population mondiale ça se trouve être un article que j'avais posté sur mon site euh, population mondiale à 8 milliards, où on s'en vient et euh, ici on a un peu le, le on n'ira pas dans le détail, là. je vous invite à fouiller population sur mon site boursetechnique.com, vous allez trouver ça euh, donc je vous parlais de la Chine et l'Inde et qui sont euh, 1,4 milliard millions chaque là, un petit peu plus là. donc à eux, à, à eux deux euh, font presque 3 milliards d'individus sur la planète euh, donc euh, nous ici des États-Unis, il faut pas oublier que c'est le troisième pays le plus populaire au monde mais on a vraiment une drop là, euh, la Chine, l'Inde et ensuite les États-Unis et euh, on, on parle ah, vraiment pas de, de milliards ici de 335 millions d'individus le Brésil 216 millions en tout cas c'est très intéressant pour vous dire que la population euh, euh, n'a pas fini de croître et ici c'est ce que je voulais vous montrer euh, que j'avais trouvé très, très intéressant, c'est la croissance de la population, qui est directement reliée, là, à, à, aux croissances euh, de la croissance économie, de, de, économique, là, un peu partout sur la planète, parce que plus on avance dans le temps, plus on a des moyens et on, on a plus d'échanges commerciaux entre euh, soit les pays, soit les individus qui. On a plus d'individus, donc il y a plus d'échanges commerciaux. C'est normal que la croissance euh, soit là. Euh, et soit directement relié à la croissance économique, à la croissance euh, mondiale des populations. Donc, euh, je vous avais parlé, euh, 4 millions d'individus dans les années 80, je me souviens encore, 78-80, en là, et là maintenant, on, est, on arrive à, aux 8 milliards d'individus euh, ici, là 2022, là, 8 milliards, on, on arrive. Là. Et ensuite, euh, ce que les... les euh, ce qu'on pense, là, euh, ceux qui, euh, les sociologues, tout ça, qui, qui voient la, la, la, la, à travers les statistiques, là, on pense qu'on va continuer à croître jusque dans les années, euh, euh, on dit à peu près euh, 10 milliards, c'est dans les années euh, 2080, et là, il va y avoir une stabilisation là, du monde. Là. Euh, donc, euh, moi, je ne vois pas là, de grandes catastrophes, même si on a un autre, ben, on dit guerre mondiale, là faut faire attention au terme mais euh, non on va s'en aller euh, avec une croissance de la population c'est là qui, qui qui est important de considérer euh, les capacités des êtres humains à à, à à toujours avoir des défis euh, pour euh, euh, continuer à exister, et à dominer la planète parce que c'est ce qu'on fait en ce moment, des êtres humains. Et même si certains nous le reprochent, la réalité c'est que les êtres humains dominent la planète. Euh, voudrait bien m'astiner avec euh, un, un écologiste ou quelqu'un comme euh, Bill Gates le déjà dit, là, qui voudrait qu'on soit euh, 500 milliards d'individus sur la Terre. Le reste on les fait tous. Tout péter, mais la réalité, euh, c'est pas ça qui se passe. Euh, encore rapidement. Si je peux le trouver. Euh, non, je pense que je vais. Euh, Statistique euh, Wardomate. C'est ça. C'est encore la, la, Ça, c'est très, très intéressant. C'est un, un petit site là, que j'aime beaucoup. Continue. Euh, bon, ah, débloquer il me demande ça. Je perds du temps. On va débloquer. Bon, comme ça. Actualiser. Donc, euh, on est rendu à 7 milliards de 100 millions. On arrive à 8 milliards, comme je vous dis. Euh, les naissances par année, c'est ça ici, là, 116 millions. naissances naissance aujourd'hui, 141 000. Décès cette année, 48 millions. Donc, on a vraiment un bilan positif euh, qui se poursuit sur la planète. Et et des idéologues comme Bill Gates qui disent qu'on devrait être 500 000, bien, je, je leur suggérerais de prendre lui, sa gang, sa famille, puis peut-être de faire le sacrifice avant de d'aller euh, s'en prendre euh, aux, aux autres populations. Donc, on va terminer avec euh, l'or. Et le prix de l'or est très, très euh, euh, est très, très interrelié à la devise du pays. Euh, et là, je vous montre euh, en premier lieu le Yen japonais. Euh, ça, c'est un graphique à très, très long terme. Euh, là, ici, c'était en... OK, comment je, je jouais-tu les dates là-dessus? En tout cas, on en est rendu là, là. On se trouve avoir une montée très, très impressionnante du prix de l'or en Yen japonais. Et parce que le, le, le défaut qu'on a, c'est qu'on regarde toujours le prix de l'or avec la devise US. Et euh, c'est pour ça que je dis... Que tout est relatif là-dessus. Lorsque le dollar américain, parce qu'il a connu une hausse très, très importante, euh, va, on n'a pas le temps de regarder ça là, sur un graphique, mais lui, lorsqu'il va subir une chute, là, euh, le dollar américain, il ne faut pas oublier que le, les, les, les, les, les, le prix de l'or, euh, même au niveau du dollar américain, va se mettre à monter parce que, tout simplement, euh, il est interrelié au... Au prix du dollar de la devise en place. Donc, en ce moment, on sait que le dollar américain prend de la force euh, et toutes les autres devises sur la planète euh, payent pour. Mais euh, lorsqu'on regarde le prix de l'or dans la devise, moi, je suis un Canadien. Je vais y aller rapidement. Euh, je vais essayer de trouver ça euh, comme ça. CAD, comme ça. Donc, le prix de l'or est rendu à 2244 dollars euh, canadien. Euh, donc euh, oui, on a eu une montée ici, mais il n'y a rien rien de tragique dans ce qu'on vit en ce moment de la correction. Même euh, on pourrait aller un peu plus bas dans ma devise en tout cas, parce que moi j'ai acheté euh, des métaux précieux, de l'argent. J'ai acheté ça avec ma devise canadienne. C'est sûr que j'ai été obligé de faire une conversion, mais euh, ouais, au tarif euh, du dollar, c'était avant la montée du dollar américain en fou, là, heureusement. J'en ai acheté encore dernièrement, mais quand même, euh, c'est en dollars canadiens que j'ai euh, euh, les, les lingots d'argent en ce moment-là. Donc, euh, on peut aller voir euh, l'euro. Le, a, B, C, D, E. Puis on va terminer avec ça. L'euro, bah, c'est la même chose. On est à 1650 euros et on a presque la parité entre le dollar américain et l'euro maintenant. Parce que l'euro euh, était vraiment plus... Euh, le prix relatif là, était plus important et maintenant, on est presque à la parité. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis, même euh, avec le, le, le U.S., là, euh, euh, si on regarde le graphique à très, très long terme, là, on n'est pas dans une, euh, on est dans une bonne correction, mais qui pourrait, oui, continuer. Mais euh, moi, je regarde toujours sur le long terme l'or et les métaux précieux, et c'est une valeur refuge euh, qui doit être au moins considérée dans des temps troubles comme ça, où euh, les banques centrales vont continuer d'une manière folle à imprimer de l'argent euh, euh, à outrance. Là, en ce moment, ça se trouve être le retrait là, de cette, euh, depuis ces deux ans-là qu'on a vécu là, pour essayer de, de, de, de revenir en arrière, faire baisser l'inflation, mais c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Donc, euh, c'était un peu mon, ma, ma, mon analyse d'aujourd'hui. On se revoit probablement demain pour une autre vidéo.